Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau Dog News concernant les projets de Naughty Dog. Puisque ça y est, c'est officiel, nous savons que le studio travaille sur au moins 3 nouveaux jeux non annoncés. Et voici ce que l'on sait. Il y a quelques jours, Kurt Margenau, le co-game director de The Last of Us Part II, Publié donc sur Twitter une série d'offres d'emploi à pourvoir chez Naughty Dog Et ce dernier indiquait que le studio était en train de créer un nouveau jeu Et que les équipes avaient besoin d'un spécialiste pour la création de niveaux et d'environnements. Ce qui était intéressant c'était de pouvoir constater que dans ces offres d'emploi Naughty Dog cherchait donc des personnes capables de pouvoir créer des niveaux multijoueurs Mais aussi pour le mode solo Petit teasing supplémentaire de la part d'Emern Hulst Le président des PlayStation Studios qui nous disait donc que les Dogs étaient des novateurs avec ce petit bras robotique. Est-ce que cela indique donc que ce serait pour une nouvelle licence Naughty Dog qui pourrait se dépasser dans le futur ou dans l'univers de robots Je ne sais pas, mais c'est assez énigmatique. Bien entendu, Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, y va lui aussi de son petit teasing. C'est déjà lui en novembre qui nous avait teasé en disant qu'il travaillait sur ce nouveau jeu en modifiant sa biographie Twitter. En début d'année 2022, c'est lui aussi qui a annoncé que Naughty Dog travaillait sur plusieurs projets. Et donc là, le co coprésident de Naughty Dog semble nous confirmer qu'il y a au moins trois nouveaux jeux. Puisque ce dernier a partagé les offres d'emploi de chez Naughty Dog pour le mois de février. Et donc il a ajouté dans son tweet, nous grandissons, venez nous rejoindre sur un smiley un smiley et un troisième smiley, donc cela pourrait laisser sous-entendre que Naughty Dog travaille sur trois jeux. Du coup, quels sont ces trois jeux Si l'on compte donc le stand alone multijoueur de The Last of Us Partie 2 qui a été officiellement confirmé lors du The Last of Us Day en septembre dernier, le premier jeu serait donc le multijoueur de The Last of Us Partie 2. Ensuite, le célèbre journaliste Jason Schreier, qui est généralement bien renseigné, nous indiquait au mois d'avril 2021 qu'un remake de The Last of Us était en cours de développement. Et selon les dernières rumeurs de ce début d'année 2022, ce remake pourrait arriver dès la fin d'année sur PS5. Et donc pour le troisième jeu, on peut s'attendre désormais à une nouvelle licence qui a été donc teasée par Herman Hulst. On rappelle tout de même que The Last of Us Partie 3 est en phase de pré-production. On l'a appris là aussi en avril 2021. Cependant, il y a très peu de chances pour qu'il fasse partie de ces trois jeux puisque la phase de pré-production est une phase où les développeurs commencent à noter sur un bout de papier leurs idées pour un potentiel développement. Cela ne veut pas dire que le jeu est confirmé et cela ne veut pas dire qu'il sera développé. Donc il y a de grandes chances pour que ce dernier arrive peut-être dans les prochaines années mais qu'il ne fasse pas partie de cette liste des trois. 3 projets en cours de développement chez Naughty Dog. Voilà pour la petite news qui fait plaisir et qui fait sourire. On attend désormais vos retours dans l'espace commentaire savoir si vous êtes hypé et d'après vous qu'est-ce que cela peut concerner. En attendant, n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses. Salut à tous